Psaume, chapitre 144 de David Béni soit l'Éternel, mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille mon bienfaiteur et ma forteresse ma haute retraite et mon libérateur mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple Éternel, qu'est-ce que l'homme, pour que tu le connaisses le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui L'homme, est semblable à un souffle. Ses jours, sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux, et descends. Touche les montagnes, et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs, et disperse mes ennemis. Lance tes flèches, et mets-le en déroute. tends tes mains d'en haut. Délivre-moi, et sauve-moi des grandes eaux. De la main, des fils de l'étranger dont la bouche profère la fausseté, et dont la droite est une droite mensongère. Ô oh Dieu, je te chanterai un cantique nouveau. Je te célébrerai sur le lutte à dix cordes. Toi, qui donnes le salut au roi, qui sauva du glaive meurtrier David, ton serviteur. Délivre-moi, et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté, et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes qui croisent dans leur jeunesse. Nos filles, comme les colonnes sculptées, qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provision. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par dix milliers, dans nos campagnes. Nos génisses sont fécondes. Point de désastre, point de captivité. Point de cris dans nos rues. Heureux le peuple, pour qui il en est ainsi. Heureux, le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Psaume, chapitre 36. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David. Parole impie du méchant, est au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Car il se flatte à ses propres yeux.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 Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes, et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté Ô oh Dieu, à l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent, de tes délices. Car, auprès de toi, est la source de la vie.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 Psaume, chapitre 54, au chef des chants, avec « instrument à cordes » Cantique de David Lorsque les Iphiens vinrent dire à Saül, David n'est-il pas caché parmi nous Ô oh Dieu, sauve-moi par ton nom, et rends-moi justice par ta puissance. Ô oh Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille, aux paroles de ma bouche. Car, des étrangers, se sont levés contre moi. Des hommes violents en veulent à ma vie, ils ne portent pas leurs pensées sur Dieu. Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires. Anéantis-les dans ta fidélité. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices, je louerai ton nom, ô Éternel. Car il est favorable. Car, il me délivre de toute détresse, et mes yeux se réjouissent, à la vue de mes ennemis. Psaume, chapitre 12. Au chef des chantres. Sur la harpe à huit cordes. Psaume de David. Sauve, éternel. Car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés, les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses.